J'étais en classe préparatoire en section physique et sciences de l'ingénieur que j'ai fait en trois ans. Donc scolairement parlant, on avait tous un tronc commun, donc on a fait un peu de tout, donc c'était super intéressant. Au Niveau association, donc moi je me suis investie au bureau des élèves. Moi, mon travail, c'est de m'occuper de tout ce qui est relation avec les autres écoles, quand il y a des événements, des tournois sportifs. J'ai choisi en deuxième année Data Science, tout ce qui est en rapport avec les données, donc la fouille de données, le Big Data et tout ce qui est droit à la donnée. Plus tard, j'aimerais être data analyst, plutôt dans le domaine du luxe pour retourner vers un côté un peu moins masculin, je dirais. Pour moi, c'est la polyvalence et c'est aussi bah, trois années inoubliables. La vie sur le campus, c'est génial, on fait plein de belles rencontres, on a plein d'activités. Je dirais inoubliable, du coup, dans tous les sens du terme.